Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture des figurines O135. Donc dans cette première partie, nous allons voir ensemble comment ben, je procède euh, tout simplement pour peindre euh, mes figurines. Donc pour ça, nous allons commencer à mettre une couleur primaire, une sous-couche, et on va faire un petit zénithal à l'aérographe. Pour la couleur primaire, je vais utiliser du gris et du noir de chez AK. J'ai réglé mon aérographe à 1,2 bar et j'ai mis une aiguille de 0,3. Maintenant on va passer au noir et on va faire un pré-ombrage, donc sur certaines parties de la figurine il y aura des, des ombres, notamment en dessous des bras il y aura une partie un peu plus sombre et aussi entre les deux jambes il peut y avoir une partie un peu plus sombre ainsi qu'à l'arrière. Maintenant, on va voir ensemble les couleurs que je vais utiliser pour faire le pantalon de la figurine. Donc pour le pantalon de la figurine, j'ai opté pour ces couleurs. Donc il y aura un blue Russian Blue, qui est très très foncé. Toutes les couleurs viennent de chez Valero. Ensuite, on aura un vert militaire. Donc ça, ça va être ma couleur de base que je vais utiliser, qui sera avec le Russian Vert. Donc. Lui il sera mélangé. Ensuite, on pourra faire des éclaircies avec le YUS, US, un peu de jaune et du blanc ivoire. Alors, on va commencer à faire notre couleur de base. Donc, on va unifier tout d'abord une première couleur de base sur la figurine. Donc, cette couleur de base, je vais les réaliser à base du vert militaire et du russien de l'uniforme. il faut pas oublier on travaille toujours très très dilué surtout la première couche le but c'est pas de couvrir tout le zénith qu'on a fait que je fais en général quand la couleur commence à me plaire euh, la texture la couleur du moins je commence à tremper un petit peu mon pinceau dans, dans l'eau et euh, je vais rajouter un petit peu d'eau jusqu'à temps que j'ai la texture idéale pour pour peindre ma figurine pour commencer à la peindre donc c'est parti on n'oublie pas de décharger son pinceau de mettre la quantité qu'il faut on commence à appliquer la peinture donc là je regarde si la texture elle me va bien si les pigments se mélangent bien donc là pour moi c'est juste parfait c'est exactement la texture que, que je recherche un petit peu transparent et c'est l'idéal comme ça ça couvre pas l'effet d'ombrage donc là on commence à bien peindre toute la figurine mais j'insiste pas trop au niveau des parties ombrage vous voyez je tire vers l'extérieur mais sans plus le but c'est de la couvrir et de pas trop laisser de pigment euh, à un endroit euh, qui aurait rien à faire euh, sur la figurine donc c'est un jeu de patience et vous voyez rien que ça on commence déjà à voir l'effet le, de relief Après, ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez fait le tour, en général, moi, je regarde un petit peu la, la figurine et euh, je remets euh, encore un petit peu de pigment. Euh, du moins, euh, je repasse un petit coup de pinceau. L'histoire euh, de foncer euh, certaines zones qui seraient euh, bah, euh, tout simplement euh, un peu plus assombries. Parce qu'en séchant, ça s'éclaircit. Et je remets quelques peu, petits pigments. Euh, même sur une couleur de base et ça, ça se, ça se fait aussi avec les éclaircies. Voilà ce que ça donne une fois notre couche de base bien répartie sur le pantalon de la figurine. Donc vous voyez, c'est ce que je vous parlais. L'effet zénital, c'est plutôt sympa. Donc Pour l'instant, j'ai pas insisté. J'ai vraiment été euh, tranquillement et euh, après, je refais toujours un petit tour où je rajoute deux, trois pigments euh, dans les zones les, les plus foncées. Mais je ne touche pas vraiment au creux, euh, tout ce qui est noir. Hein. C'est vraiment des pigments des fois en surface. Euh. Par exemple, en dessous de la ceinture, on peut repasser euh, une petite couche l'histoire d'assombrir. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va... Éclaircir la zone, mais ça va être vraiment la première étape d'éclaircie. Donc, c'est pas euh, un grand éclairci, allez, tout de suite on a un relief. C'est vraiment identifier les zones les plus claires de la figurine. Donc, pour ça, je rajoute juste un petit peu de, de Russian uniforme et je jauge tout simplement ma, ma texture. S'il faut, je rajoute un petit peu de verre militaire. Très léger si euh, je trouve que je suis, euh, je suis un poil euh, un petit peu clair donc là c'est un tour rapide et c'est pareil c'est très très dilué vous allez voir c'est presque transparent et le but ça va être de jouer avec les pigments les pigments les placer sur les, sur les zones les plus claires de la figurine Et voilà la figurine après notre première éclaircie donc là on a juste identifié les zones et commencé à faire un passage là où il y aura la lumière et les zones les plus claires maintenant on va reprendre notre palette humide et je vais rajouter du russian uniforme donc on va commencer à réduire la zone petit à petit Jusqu'à temps qu'on ait un effet plutôt sympa et une couleur aussi euh, euh, selon la couleur qu'on veut euh, avoir. Donc toujours pareil, je commence à mélanger. Je trempe un peu mon pinceau, je l'essuie, charge, on décharge et on vient on vient peindre. Donc là on voit pas parce que la palette est humide derrière donc on voit pas forcément euh, tout le temps les gestes que je fais donc là c'est parti pareil que tout à l'heure on commence à venir éclaircir et réduire les zones Donc toujours très déduit on dépose des pigments ça se voit à peine mais quand on les dépose on, on le voit bien en fait donc faut faire très très attention alors des fois je peins et des fois, je fais des petites, des petits pics pour essayer de, de positionner les pigments. Et c'est ça qui n'est pas, pas facile. Ces opérations, c'est très très long. C'est pour ça que la palette humide, c'est pratique pour reprendre plus tard. Si vous voulez attendre que ça sèche, il faut prendre son temps. C'est vraiment un jeu de patience. Si vous êtes trop pressé, euh, pas assez ou euh, trop dilué, euh, ça va être... Euh, un massacre donc il faut vraiment vraiment prendre son temps Toujours même opération. On n'hésite pas des fois à repasser euh, sur certaines zones. Si ça ne suffit pas. S'il n'y a pas assez de peinture. Ou si vous trouvez peut-être pas assez foncé. Pas assez clair. Mais par contre on reste toujours dans les zones d'éclairci. Hein. On ne s'amuse pas à aller en dessous. Où... vaut mieux trop réduire. que Sachant que pour le moment on n'a pas encore passé et fait les zones d'ombre. Voilà le résultat. Maintenant que la figurine commence à sécher, on la laisse bien sécher. Donc on commence à voir un, vraiment un rendu bah, plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez dans la, dans la vidéo ou dans les commentaires. Mais c'est pas fini. Maintenant, on va reprendre notre palette humide et on va continuer pour un troisième éclairci. Alors, pour ce troisième éclairci, je vais ajouter à notre euh, mélange de deuxième éclairci un petit peu de US Army 322. Et on va y ajouter une toute petite pointe de jaune. Mais bah alors le jaune, il faut vraiment y aller doucement. C'est parti pour notre troisième éclaircie. Donc là, on vient vraiment aux extrémités, on vient vraiment réduire les zones. Toujours bien dilué, le pinceau on le décharge bien, on laisse juste la quantité de pigments qu'il faut au bout du pinceau. Et voilà le résultat après le troisième éclairci, voire le quatrième. Donc j'ai un petit peu euh, retravaillé les, les couleurs. Euh, du moins, euh, j'ai remis un tout petit peu plus de jaune et euh, voilà j'ai repassé aux extrémités euh, un tout petit peu euh, plus éclairci, on va dire. Et donc, on n'a pas encore passé le noir. Maintenant, on va voir l'étape des ombres. Ça va bien faire ressortir notre figurine l'étape finale donc pour ça la palette humide je prends le military green et le dark prussian blue toujours la même opération j'ai rajouté un peu de military green parce que c'était un petit peu euh un petit peu trop bleutâtre à mon goût. Donc bien dilué. Et là, on va chercher tous les creux de la figurine. Et voilà les amis, le pantalon euh, terminé, la figurine au 135e, ème le, le petit pantalon américain. Donc bon, bah j'ai continué un petit peu à approfondir, et euh, les ombres, donc un peu plus de, de profondeur. Et donc voilà, je me suis arrêté là, donc ça sera tout euh, bah, pour cette vidéo. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider euh, bah, peut-être à progresser. Alors moi, je suis assez euh, assez content du résultat. Et Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, euh, si vous voulez laisser un petit commentaire, allez-y. Euh, si vous avez des questions, bah, j'essaierai de, de faire l'effort d'y répondre. Et puis bah, on se retrouve très prochainement pour, euh, bah, pour la suite euh, de la figurine. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, ciao ciao